Je sent bien... Bon, honnêtement, il n'y a rien. Est cool. Allez, épisode 10, mon gars. En 10 épisodes, on a fait les 3 voilà. Bon, euh... euh Déjà, je te... Je parle pas de vous, mais... Tu sens quoi là-bas là bon. oh, Il y a un rat ou quoi là-bas Bon. Ok, regardez que je Wouah! Ouais, y a plus la bonne musique, c'est rien. Mais quoi? Ça à quoi de faire ça sinon? Ah rien, plus tout. Là c'est le ça quoi T'as dit quoi? C'est tu qu'on noir ça qu a fait quoi? Ah ouais, dans la lave du coup. Voilà, ah c'est vrai Enfin juste pour monter quoi, j'ai fait le tour juste pour monter sur la tour Non c'est parce que je pas sur la tour Ah en plus d'ailleurs j'ai enlevé les concours afin, ah, sinon on est plus à PAC hein J'ai ça mais Sonic il est toujours aussi classe Ouais, C'était des oeufs. Ça, ça a du sens. Je me dis dans les cutscenes, c'est des oeufs. Les têtes, il va y en avoir un ou pas oui. Je sais que t'es là, mon gros. Oh, hein. Non, mais je retourne sur ma planète. Hein. Ah, quelle music en arrière. Bon, on retourne là-bas en fait. Je voulais retourner en arrière, parce que Bon, je vois qu'elle marche tout. J'aime pas ces trucs-là, il faut appuyer roux, en fond, tu veux. Close, scale, c'est fait. On fait plein de trucs comme ça dans le temps plus... de merde. D'accord. <rire> sans le vouloir, j'ai été douce qu'à une Oh non! Je suis mort. Coucou, Coucou ma copine. Non mais wesh. Oui, je... Pourquoi sans le vouloir, j'ai été douce qu'à une émeraude? Je suis trop n'y a pas un portail juste à côté de l'émeraude, trop tu as dit que hein un vélo. Hein? Pourquoi t'as un vélo? D'un côté du l'île oui. Ouais. <rire> je sais pas, j'ai fait ça quoi. Bah, pourquoi je suis pas revenu me quitter avant? Non, on est revenu euh, On était avant. Ah. La partie où te, tu pouvais. Hein. Non, mais je suis passé du côté sans savoir en fait. Ah, bon. Ah, on peut faire cette tour. Sérieux En 75 secondes Ouais je vais ici juste pour débloquer un de carte parce qu'en fait on a rien débloqué depuis Fiery de Bison On se dit que tu montes ouais, je préfère que tu fasses ça Ah il ouais, y en a deux activés Ah, ça va. Ouais. Donc, en gros, je suis à côté d'une émeraude. Il faut juste que je gagne 3 clés et c'est bon. Et je peux la récupérer. Mais il y a une émeraude jaune, pas loin. Regarde. Là, il y a une émeraude ah, ouais. jaune. Il nous faut 10. On a découvert deux émeraudes. Ah, je suis parti dans un trou, c'est vrai. Et après le trou, il y a une émeraude. Bah ben oui, c'est sans logique. vu qu'on a fait des énigmes en fait. On, a... on C'est mais... Mais vrai. C'est un endroit où tu peux pas y aller sans passer par le trou en fait. Ah, elle est là, l'émeraude. Elle est pas sur la carte. Non, on est en carte ah, D'ailleurs on peut monter mais ça n'a aucun sens qu'on puisse personne. Non moi j'aurais rien à aller là-bas, les... Mais j'ai dû ça passer dans tout oh, en fait Si j'ai envie de retourner là-bas, non Ah non c'est peut-être un, un autre endroit ici non Ouais faut que je le fasse quand c'est bleu. Ah non ça me renvoie là. Putain t'as beaucoup de figure à faire. Là. Non tu sors mieux. Si j'ai envie d'aller chercher les moines rouges, j'ai juste à aller chercher euh, euh, trois clés et revenir là-bas. Ah mais si regarde, on a le robot là-bas, donc oui on est revenu en arrière en fait. Là. Ça met au même endroit de toute façon le trou et, et euh, le saut. Je suis content qu'on puisse enfin écouter cette petite code. Hein. Tu peux marcher dessus Ah ouais Je sur le robot d'Eggman. Ah ok bah. moi. Par bon, contre, les textures sont de tout. dirait on est sur la 64. Hein Ouais, je veux dire une musique japonaise. Ouais, moi pas cette plus. Il se passe quoi là, au fait Sony tu te sens bien, là, marcher, je sais pas d'où, mais... Mais ils marchent dans les airs c'est Là c'est le groupe ah, On vous monter sur le point enfin sur le bras, on enfin, dire sur le poing aussi. Nous il y a des rails au-dessus de nous, aucun point. Mais pourquoi il y en a dans les armes si tu veux là Ils sont dit on va faire des trucs pour Sonic, on ça une plus balader dessus. J'en ai marre de faire ça hein oh. ah, ça, Non, on va embranler... Ah mais c'est la vitesse Oui si, je veux améliorer la vitesse en fait. S'il te plaît. Améliorer la vitesse Non. C'est ça, on a un naturel. Loin, genre. Non mais je veux dire pour le micro. Hein pour euh, entendre. Non, non. Bah si. Là, quoi, pas je... mis parce qu'on peut pas. Euh, parce que ça on enregistre en même temps, ça il va, il va pas. De toute façon ça fait double voix donc ça n'a aucun sens de le mettre. on en n'entend pas vraiment le truc là-bas on n'entend pas euh, je veux savoir pourquoi t'as volé comme ça il y a des bugs dans ce jeu c'est de fou bah, avec un souvenir qui vole dans tous les sens je dis pas que ça me déplaît mais c'est un peu bizarre quoi souvenir qui s'appelle pas Thales bon. Ah enfin, il y va on peut retourner là-bas, on ouais, va chercher les bras Ok, la musique de Sonic Lost World, au rendez-vous là! Genre, ça l'a coupé comme ça, genre ta gueule! Tiens, vas-y, 10 minutes sont passées! Je sais pas, on va prendre une chance! Non, on t'entend pas beaucoup! chez toi là sonic sur tes les escaliers là, hein. là, il fallait faire un boost euh, tu me quand ton à faire des boosts en fait pourquoi tu sauté tout à l'heure je vais arriver mais t'as pas sauté en hein. même temps faut le laisser le faire oh, regarde hop là tu sautes pas je ah, dans, le... dans le rond ah mais si tu sautais t'es allé en haut sur le cercle Là faut sauter là sinon ça va pas marcher tu vois bah en même temps il n'y a pas de cercle. Ouais, bah, C'est pour ça que là il faut sauter en fait. Ouais, voilà. Bah là faut sauter dans le cercle. Voilà. voilà. Des fois faut sauter, des fois faut oh, pas. Là je voulais pas sauter. Là faut pas sauter. <rire> Oh, oh, oh. Ouais, ah, c'est un, de... un niveau spécial rail en ouais, cool. fait. Faut faire des doubles sauts. Hein. Bah, là, fait... Le pâté, le pâté. Bien le pâté. Oh, non. <rire> Comment c'est chacun des ronds Bah, oui <rire> <rire> Bah alors que Je euh, suis vu. Ça, ça a marché. Faut pas s'arrêter. Hein. Oh, oh t'as été en haut! Deux fois! Ouais, j'ai un peu plus de chance de y arriver! Je suis 40 en haut! Oh, des rings! Ça arrive! Ouais! Moi, oh, tu l'as ouais. eu! Ouais! On oh, il a eu le ring rouge! C'est une exploite! <rire> C'est le bonnet qui. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je vais pas voir là! Tu vas voir où là? Là. Ah, là? Juste après là! Prends-le à l'anneau, c'est possible, c'est du la sur saut. C'est là que t'as l'air su. C'est comment alors hein. C'est le mais... Eh, quoi ce noir C'est du tout. C'est plus grand. Ah bon ouais, ça. bah, alors, quand tu veux passer par rose, c'est une lumière. Ah ouais. C'est pour ça que tu donnes des amours, de toute façon. Mais c'est un raccourci, je pense que ça va plus. Enfin, <rire> ouf. Oh ah merde! Ouais, tu te sens par rose, quoi. comme ça ah oh, il tourne au début quand même si il tourne au début c'est pour ça que j'ai fait résilier parce que sinon ça sert à rien mais... je passe en haut il faut que je garde mes anneaux il en faut voilà. je passe pas en haut comme tout à l'heure non en haut c'est mais j'aime bien C'est bon. un peu plus loin Et il y a des piques partout ah, on peut le faire parce que là pour la loi. en S non oh. Après j'ai plus temps pour le en S, putain. <rire> putain mais... Oh Toupile Il y a une <rire> 20 pour leur voir le grand S et j'ai fait une minute 20 <rire> Oh putain, putain Toupie mon gars <rire> Je crois que le niveau c'est pas assez pour toi hein Oh. t'as j'ai fait <rire> pile tout pile. Mais mm. mm. Hein? moi ouais. bon, on peut aller chercher des bandes rouges. Allez, trois tout pile. C'est bon, on sait où aller. est. Hein. On l'a vu Il vient d'apparaître, lui. J'ai analysé le portail numérique la dernière fois que tu l'as utilisé. Mmh. Il a ouvert un flot de données quand tu étais en ligne. Il y en avait trop à analyser. Mais j'ai eu un aperçu des données personnelles des ancêtres. Oh, du coup, tu connais leur date de naissance <rire> Bien plus que ça. J'ai vu leurs essences. Ai du chinois. Vous direz que, que c'est ce qui est arrivé à Emile c'est toi. Je suis content que vous soyez intact, mais... Pourquoi vous téléchargez comme ça Vous téléchargez Vous ah, okay. qui est posé, des zéro. Oui. Il sont des phrases assez... Euh... Tain, merci. Vous téléchargez Vous téléchargez Emile Nuckel, c'est elle la fille là, c'est elle qui télécharge cette personne. Téléchargez, je qu'est-ce encore Désolé pour une faut... jambe, on est où le trou, les gars, en fait Il est passé le trou, en fait. Ah, je fonce tout droit, alors c'est pas une bonne idée. Ah, il est là le trou, ok. C'est vrai que ça sert à rien courir, hein. c'est plein de murs ah <rire> c'est pas compliqué d'aller là bas J'ai dis ça je vais tomber dans le trou bah il faut tomber bah il faut tomber dans le trou dans les airs mon gars ah merde on va chercher les puis... morues dans mon traînée, vous êtes sérieux j'étais en train de courir là vous médecin ah vu que j'ai déjà tout tué c'est bon on peut y aller quoi j'adore faire cette traînée en fait là on peut monter quoi. Là c'est comme dans un émotif. C'est un jeu de 2014, j'en en train là. Une musique. On fonce vers l'émeraude en plus Au début de la vidéo on l'avait vu ok on a débloqué numéro Et là il faut aller voir test voilà. Non mais le jeu est très prévisible Il est très prévisible le jeu hein. de fou On a parlé celui il fallait parler <rire> bah. Sonic tu m'as déjà parlé ah, oui, Hop là Oh bleu. Yeah. C'est bon, c'est un de volé dans tous les sens, hein. on va voir Thèse et puis c'est tout. Ah oh, bah. Seulement, j'en aurais pas besoin. Ah bah voilà, il y en a un, lui aussi. Ah imagine lui, c'est un œuf, ça. Raté, non Yo! Hey, ce coco est élève auprès de leur meilleur pilote. Il a besoin de trouver les dernières pièces pour terminer son arsenal. J'attends mon aide. Mm. Tu trouves pas ça cruel mm. Leur bataille est jouée depuis longtemps. Ça paraît malhonnête. On ne va pas régler les problèmes qu'il pense avoir. On va lui apporter la paix. Bah, ben, dit comme ça. <rire> dit comme ça. Mettons-nous au travail. On a On en plus. En Mais plus. Plus. Non, non, plus. non, pas non, non. On en parler <rire> en plein plein Ouais. Je reviens à une espèce de thèse encore euh, pour euh, comprendre ce qu'il dit. Ah On va faire une mission là. ils sont terribles de thèse en bas paix. Ah, c'était beau ça, je suis passé en dessous du robot. Putain, la visée qu'on va, c'est trop bien. Ah, bah oui, il sérieux toi. Ah, si une fois, je peux pas parler à thèse. Ça, est chiant. Ah, ça y est, il fait jour. Dans la lave pas mal. Ouais. Il manque encore quelques pièces, mais on a du mal à les trouver. Ouais, ouais, je, voilà. oh oui, je, je, je, je dans, les dans la quoi Je reviens. Je nage dans la Dans le sais pas nager, mais dans la lave. La la en en non, manque. <rire> oh la recherche des mitardioles. Oui. Ah parce qu'il faut. Font... Ah parce qu'en plus t'es obligé de les toucher pour les trouver. Non non non faut Ah j'ai cassé des briques. Moi je pense mon temps à tout ramasser hein. Parce on a ça son nom. Et on peut pas faire le light dash pour le ramasser. Ah oui j'ai bien fait faire ça, oui, je manque tous les morceaux en bas Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait Sonic Il fait des trucs aléatoires, c'est Mais Arrête Sonic Parce qu'en fait tu les ramasses pas automatiquement, c'est ça. Ah tu peux les pousser comme un ballon de foot. Ah bah après tu peux Bah non. Si tu meurs ça fait quoi Non Ah il va pas mourir moi. Non mais j'ai perdu un point de vie surtout. Comment oh, ça se fait que c'est tombé ça Ah Ah C'est quoi C'est quoi Mario 64, t'as vu ça? Il faut faire faire. Sonic il fait comme Mario. Ça coûte, ça remet un zéro. Oh, c'est chiant. Ah non? Si, si. Vas-y. T'as C'est vers Kémi ou. Ah, <rire> tu fais trop pas le jeu, t'as vu. Pas comme Mimi avec les abeilles là. Mais pourquoi elle vole comme ça? La physique dans Sonic, il n'y a pas de limite, je crois. Mais le mieux, ah là, si tu restes trop longtemps, tu meurs. C'est pas la musique tout de... Donc là, il faut que ça s'attente, mais pas aller en haut. Je vais aller en bas en premier, ça va je pense. Parce qu'il y a plus de trucs en bas, en fait. Donc, regarde les caisses, c'est une zone physique mais incroyable. Je perds un ballon de foot ça. as 200 sur 600, c'est bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, j'ai envie de donner des coups là aux petites caisses. Mais Sonic, il fait des... Regarde, oui. il se téléporte en culé. Du coup, je perds plein de morceaux de tête. De ah, après, on a y on a plus que... Ouais, mais c'est bon, trop coup. Cool. Euh. Oh putain, ça a disparu de tous mes yeux. Ça disparaît sous mes yeux Oh non, j'ai sauté Ouais, la plateforme disparaît en bout d'un moment. Ah, il me reste 50 secondes, mais comment joue, je... Joue ah ouais, d'accord En plus, il y a du temps Même euh, ça... pas à 300, Elle est 600. Bah ouais, mais il me reste encore 300 à voir. C'est Tu peux la mocher J'ai fait à peine. Il me reste 200 à voir. Mais faut aller vraiment très très vite. Faire quelque chose pour aller vite c'est Il y a un chemin à prendre. Ah là, il y en a plein Ouais, mais je pour... bah, sais pas. Bah, En fait, faut les détruire, mais Sonic, il est qu'un coup. Ah là, il y a pas de plateforme qui vient. On ça peut pas faire le super-sat. On est pas loin Oui, <rire> euh. vite, Rinsou. Ah, oh. ça sera pas assez. Ils oh. sont détruits tout le temps. Oui, oui, oui, oui, oui. Sonic, il a pas de. Ah t'as ramassé encore là c'est bon Ah ça Ah la seconde Non si Je l'ai eu à la dernière seconde putain Ah tu l'as pas fumé aussi Bah non mais on s'en fout Bah fume où il y a les mois quand même Bah bah un peu. Ah tu l'as eu là allez gars allez gars Eh j'ai eu à la dernière seconde Ah non il manquait 10 Et voilà Le canon est en train de T'as un peu de mêlée toi il ouais, ouais, pas le truc. Hein. J'ai rapporté les mauvaises pièces. <rire> non, son héros n'est pas venu. Il a peur qu'un malheur soit arrivé. C'est comme pendant l'attaque d'Infinite, j'ai pas su gérer ça. Je perds la face au premier obstacle. Hein Comment ça Hein Comment ça Il me fait rire, ça. Je compte sur toi, je vais t'aider. Alors ne perds pas espoir, d'accord mmh. Je m'inquiète. Tu veux que ça m'en discute ce sont très sur les émeraudes. Très bien. Parce que eux sont en même endroit que Non, dans un euh, en cause de ça en fait ils ont la compréhension des vu qu'ils sont pas dans le monde euh, où il y a fini ils sont autre part dans un espace un peu bizarre et ben en fait en, en, en gros quand c'est ça et, et du coup euh, dans leur cerveau ça euh, traduit tout euh, Tout ce qu'ils disent en fait je pense bon, c'est ça ce qui se passe mis à dit je crois. Qu'est-ce que, c'était, pourquoi il comprenait. Parce que je crois qu'ils ont dit oui, on n'est pas dans le même truc que toi, Sonic. C'est pour ça qu'on comprend. Ah, c'est dans le, moi sont dans le, sont bloqués dans quelque chose. Dans les cyberespace, ils sont bloqués dedans. Et la dernière fois, on en sortir et il y a que sonné qui peut en fait. Il se passe quoi cool, hein. là C'est genre à planter. Non, j'ai pas que... Mais pendant un moment, lui, il était, il était à moitié dedans. Euh. Non, il était C'est pas ça, c'est que. Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui l'attaque. Je sais pas pourquoi. Là, ça le fait sûr. là. Hein. Euh. Sainement, eu dans quelques scènes, qu on verra sonique comme ça, en mode. Le euh, mal ouais. en vraiment tu vois. regarde là par là. Bonjour. On a presque fini. Tu veux bien emmener notre ami et trouver d'autres pièces Il est même à gros moi. Ouais ouais. Avec plaisir. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Au revoir. Super thèse. <rire> Il hein Pourquoi c'est marqué super nice Tu as toujours connu ce nom. Ouais, et alors <rire> Ton emprisonnement dans le cyberespace. Ah voilà. La défaite des ancêtres des titans. Tu approuves comment Sonic gère la situation Évidemment, je sais qu'il n'est pas parfait. Mais Sonic s'est sorti de gros pétrins à maintes reprises. Il nous sauvera, je le sais. Tu veux dire que tu as foi en lui rien à voir avec la foi j'ai l'expérience de ma vie entière pour appuyer mes observations ta loyauté se base sur des données empiriques je le concède les sentiments qu'il inspire au fond de toi et des autres c'est ça être en vie et pourtant cet amour et cette loyauté seront vains la fin est inéluctable qu'est ce que tu veux dire Ah, T'as mis un ventre. peut-être mieux que tu ne saches de rien. Ah bon? Elle est bizarre, hein, non? Pourquoi tu tiens voir Ted? Elle t dit toujours des trucs et après, elle veut pas te dire. <rire> <rire> euh, ah, on était juste à côté de Sonic, à Ted, apparemment. Ah, ouais. On a tout regardé ce qui s'est passé. Oui, ah, puis en fait, il me reste plus qu'un seul concours. Quoi. Ouais, bien, bien. Mais non, c'est le seul qui, qui me reste vraiment pour J'ai assez de machin pour parler à la thèse Putain, euh... ouais, putain. Ouais, pour ça, je à la thèse. Bah en fait, euh, ça fait que ça depuis le début de l'aventure. Avec une, une case. on a fait que ça. Ah, non Par la thèse après à euh, Sony. C'est à cause des blagues. Quel est ton objectif final Dans le cul. Ça dépend. Parfois c'est un panneau tournant ou alors une grosse rime. Pas ouais. bah, ça. Tu as compris. Oh. Oh. Rassemblez les Chaos Emeralds et sauver mes amis. Et tu crois que c'est le bon choix Ça, toujours la même rengaine. La voix qui te commande. Et si elle te menait à la catastrophe Si elle cherche les ennuis, je l'arrêterai aussi. Et tout paraît si simple à tes yeux. Mais ton arrogance causera ta perte. Écoute, soit t'arrêtes avec les énigmes pour me dire ce qui se passe, soit tu t'égarpis. <rire> ça ne servirait à rien. Ah oh, la tête qui a. Il me fait rire. Comme ça. Je sais que ça va. Bon travail. Va le rapporter à Tails, moi je continue. C'est le plus. Mais t'as vu, le par contre, il comprend ce qu'il dit lui. Mais pas l'inverse. Non je pense pas qu'il a compris ce qu'il a dit. Bon et je pense qu'il a compris ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il a, a voulu comprendre ce qu'il a dit. Je, je pense que dans sa tête, euh, il a dit, tiens Sonic j'ai trouvé ça. Je pense qu'il a compris ce qu'il voulait dire quand même, sans comprendre. Lui il a compris ce qu'il a, qu a dit, il a dit il va voir Ah oui, je te parle de mec. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bah il comprend la langue des humains des... et tout, mais pas des. Il pas le faire, il ne faut ouais, à part thèse parce qu'il est bloqué là-bas, mais ça ajoute qu'il soit bloqué là-bas ou Bah tiens, les mots jaunes tiens. Non mais... faut qu'on tombe dessus à chaque fois. Ah, faut encore chercher un niveau. Oh, c'est... C'est sûr que, en fait, euh, il n'y a que Thèse il n'y a que ces mythes qui comprennent parce qu'ils sont coincés dedans. Il y a peut-être une traduction à côté, à côté d'eux, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, euh, ça euh, transmet dans leur cerveau, tu vois. C'est bizarre quand même, ça transmet dans moi j'aime bien les musiques de Sonic sont tous belles en fait qu'il fait là ils ont tous un thème en fait les musiques de Sonic enfin les jeux de Sonic n'importe ça le hein thème de Sonic Frontier c'est I'm Here et là ça c'est le thème de Sonic Colors en fait tous les jeux ils ont un thème c'est c'est cool ça genre. Je sais pas si Mario ils ont un thème par chaque jeu. Je comprends pas. T'as refait la même chose Non, là c'est bon T'as refait pas assez. J'aime bien dans ce genre beaucoup. En fait, il fallait vite mais pas trop vite, tu vois. Je comprends pas la logique. Ah, c'est un jetterrix. Bon, j'en ai eu l'encontre parce que sinon on peut être crevé. En fait, il y a des trous sur les rails, ça n'a aucun sens ils ne font pas un rail simple ou tout. C'est bizarre. Je va atterrir sur le sol et on ah, va non. Un, un petit peu de combat dans le cyber... dans le perplex là. Putain, j'étais là-bas, je suis revenu là. On se cache de la lumière. Que, que des lumières même jeter il, faut... il est le moins fort <rire> Éryx, hein, bon, bon. Non, Mais son Eric C'est un Non le plus fort c'est Shadow. Shadow il est même pas dans ce jeu C'est nul <rire> ah, Mais on va voir si dans les misageurs ils vont mate hein ah là, ça fait longtemps que la mise à jour existe, là, pas mais wesh, euh, on a plus besoin de ça. On a, on a réussi à parler à tête sans l'occulter. Il n'en faut pas, oh, on n'en faut pas. On bah, il m'a vu trop tard. Ah, c'est le truc où il fallait ramasser des pièces aussi Sinon, il m'en faut 21 et j'en ai 14. Ah, c'est marqué 7, ouais. C'est les modes jaunes qu'on aura après. Ah on a encore plein de chemins à faire parce qu'on a encore 10 émotions de points Un côté de la lave, ah très utile. Ah ouais Elles nous font l'air de fou Ah oui Ça vous fait rien de mettre des trucs de côté. Là. C'est pas niveau quelque part? Oh. C'est quoi ça? C'est de la neige? Non, mmh. c'est la fente. excusez oh. ah, tu sais, alors. Oh. C'est sûr, ce serait bizarre d'avoir de la neige dans un volcan camp, mais. Comment je vais monter ça? Oh. Est-ce normal que ce que j'ai en train de faire Ouais c'est cool, ça Moi je peux jouer dedans Ah sûrement un niveau peut-être pas ici parce qu'on a jamais été là Si on a du jeté On pas de boire. Merci oui. Ici avec le euh, truc blanc là ah oui mais pas ici Ah c'est parce qu'en en fait on a plusieurs îles c'est pour ça Et Regarde s'il bonne... n'y a pas de capin Tu savais qu'il allait faire ça Oui, un truc en dessous, un un Il est passé à travers le. Il chauffe ce nigaud. Il y a un niveau ici. Mais nous faisons un niveau là pour terminer Je fais ça avant, il On cherche les émois. Bizarre. ce sera ça le titre de la vidéo <rire> En fait j'ai de faire le tour en fait non. J'ai l'impression de revenir en arrière à fois. Non Ou c'est juste une impression Ah une émeraude, tiens non Elle est blanche Mais je peux pas y aller encore j'ai fait ça pour aller chercher une émeraude que je te pas pour aller chercher. Oh Oh putain, je me suis pas fait toucher Je suis un dieu. Et moi je voulais pas une émeraude, je voulais un, un niveau Ah, oh, il court après, il oh, est bon. Ah c'est là où il y avait le docteur. <rire> ah mais si, on est déjà venu. Oh, mais je me rappelle pas du truc blanc là. Enfin la neige, hein, je sais pas quoi là. <rire> ah, ah si, il y avait la là, tour là-bas okay. et là il y avait l'écologie de Bergman. <rire> oh, je Encore. Ah oui, c'est là où il y avait Thèse là-bas Il y a moins des tests, mmh, les clés Pas des clés à mulette hein des clés oh non, je suis intelligent Ah c'est le 3-5 Ouais en fait on le fait pas dans l'ordre en fait Ah, Ceux que tu trouves en fait, non? Hein? hein ouais. C'est seulement que ce que tu trouves en fait. ouais, okay. Encore Grunil ouais, on avec ça. Ses... Bon, je sais que Sonic c'est ton endroit préféré, mais quand hein, même. Hein ah, qu on peut faire hein Ok, d'accord. Ah, on peut faire en on peut gris. pas un Bah, il va grand. Hein ouais, mais génial, bah, pas comme si tu la taille de Michael ça. Bah, toi, tu t'es souvenu qu'il est petit mais t'as qu'à regarder tel. Hein. C'est pire, c'est vrai. C'est des armes, mais bon. C'est méchant, hein. Bah, comme hein. d'hab. Hein. Ouais, c'est un niveau à virage. Oh, pour l'attraper, c'est bon. Ouais, je suis lui, il m'a fait con. Ouais, ouais. Ah, putain, il y a des manières se faire. Si on commence, je vais essayer de faire les virages hein. C'est eh, compliqué à tourner avec les virages, putain. C'est de fou. Bon après là, je. Ouais, mais qu'est-ce qu'il me fait des fois Des fois, soyez qui fait des trucs bizarres. Hein. Mmh. Ah là, c'est un entraînement. En fait, je ne peux pas aller sur le côté sinon je, je crève. Je suis Oh, c'est sûr. T'as vu ce qu'il fait Sonic, il fait des trucs bizarres Pourquoi il fait des drifts Il s'est cru dans un jeu de course ou quoi Il ce qu'il dans Mario Kart C'est bon Ah, il y a 20 waouh. J'ai joué aussi d'un bah en fait il n'y a pas d'ennemis, c'est juste que euh, tu et fais les du glisse et des gliss virages oh, oh. Allez là on est dans la Funic Drift J'ai rien pris comme ring rouge Mais j'ai le rang S c'est le principal et j'ai 3 clés J'ai 3 clés Ok 3 clés c'est pas mal C'est même pas ça qu'il faut faire c'est ça Ah non, c'est Z oh. Ok, c'est bien, mais bon. Ah, il faut un autre niveau. On cherche encore Est-ce que là, on a 3 clés Il en faut 20. Il en faut 7. Attends. Je sais pas pourquoi je marche comme ça. 17 à 21. Donc 18, 19, 20, 21. Encore 4. Donc là, faut faire un niveau à 100%. Et à 100%, t'en as combien Euh, 4. <rire> là, c'est. Ah, à moins que si je récupère toutes les rings rouges. un scénario viable pour te sortir d'ici. Il était temps. Au bon rapport. Ah ouais. J'ai passé en revue toute l'histoire de ta campagne. Et j'ai trouvé que le plan d'action le plus optimal est. de s'allier à Sonic. Non Ouais, Ensemble, vous avez arrêté l'arc, vaincu Néo -métal. Vous, je ne veux rien savoir. C'était une solution de dernier recours en situation désespérée. Mais le temps presse. Je ne veux rien savoir. Trouve une autre option. Nickman. Ah, mais, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Là, il t'entend plus. Il est parti. Oh, tiens, la chaos est mon pêche. Pourquoi on a une monde? Je trouve ça bizarre. Attends. 21 sur.. Ah bon moi j'en ai 21 alors que j'aurais dû avoir 18. Ça n'a aucun sens. Hein Ouais mais c'est bizarre. C'est pour ça que le jeu il, finit, il se termine assez rapidement, parce qu'à chaque fois il nous, nous double les clés qu'on a récupérées. Bah j'étais à 17 avant de rentrer dans le niveau, t'es d'accord c'est alors C'est en un niveau à 100% qui. Et... Parce que là, on a été chercher les rides rouges. Ah non, non, non. Ah ouais, peut-être, mais pourtant, c'était la petite mine. C'est bon. Ah, ouais. Je vais le remettre là. Bon, on a récupéré deux dans deux vidéos, ça coûte ça. En une vidéo, ah mais c'est bon. Dans... Ah Noël, que de scène, que c'est sexo. Donc là, ils vont s'enfuir. Qu'est-ce qu'elle fait là Wesh oui. Pourquoi elle fait pas ça à Sonic Ah bon, euh, ça peut être Sedge. Non, Sedge. Ah. <rire> ça existe là Encore 7, ouais, c'est bon. C'est notre euh, petit copain ou quoi C'est où On va le voir tout le temps. Waouh Oh là là <rire> T'as rien compris ce qui s'est passé. Oh mon dieu C'est pour ça que je t'ai dit que je te je vais venir à acheter un micro. Bon, on tourne là-bas, parce que Thèse, il aime bien aller dans un endroit où on est pas, à côté de lui, bah oui. Alors, hop. Voilà, moi, je ne m'en pas le chemin, c'est ça. Hein. Alors, Sonic, il y a l'air bon. euh, Thèse, c'est quoi pas... Sonic, tu trouves que je suis un fardeau C'est quoi un fardeau Et comment exactement es-tu venu à cette conclusion élaborée Élaborée. Dès qu'il y a une crise... Soit je m'enfuis, soit j'observe sans rien faire. Tu viens toujours à mon secours alors que je me contente de te suivre. Comme un chien. <rire> voilà, tête qui fait Sonic Qui a empêché Eggman de faire exploser Station Square, hein Qui m'a fait sortir de prison et qui m'a sauvé du piège tendu par les effroyables 6 Moi Mais alors, je manque de constance Ah, c'est une square. Relax, mon pote T'es futé comme Eggman, rapide comme moi, et tu peux voler par le derrière <rire> C'est pas grave d'avoir besoin d'aide de temps en temps. C'est comme ça qu'on grandit. Cette musique, elle, elle sera toujours hein. Depuis quand la sagesse est une de tes qualités Ça m'arrive. Ça m'arrive. C'est éminent, je suis sûr qu'on peut le réparer je vais jeter un coup d'œil. un coup d'œil. ok c'est bon t'inquiète ce n'est que le fait mauvais mmh. okay, coup <rire> oh non c'était encore une mission à la con ou quoi ah si je... c'était encore une mission de con là de clochard et de lunettes oh ah d'accord ouais Non c'est enfin, qu qu'est-ce que tu fais Ah oh, on peut pas faire de la dash Euh d'accord Ah faut éviter de rebondir dans les bunkers sinon je perds du temps Ok bien Faut aller tuer 5 en leur tour Ah faut descendre en bas Ah merde sans trop traîner, ni sans poil en... Donc on pas concept en fait là. Ouais, je... Merde. C'est les... ah, un de tuer. Ah y'a un seul chemin bon Oh mais ta mère Je vais encore perdre. Ah il faut juste en choisir un. Ah non, deux même. Il faut faire quoi Je font bon bas. Ça va nous éclater. Échec. Oui mais il faut faire quoi Ils font bon bas. Enfin une fois. Ah putain j'ai enfin réussi. Toujours speedé, alors juste pour aller là, tu fous de ma gueule. Attends, mais t'es sérieux, le Sonic? Franchement, ouais, pas... et... test, t'aurais pu passer tout seul. Terminé, oh, fou, juste pour faire ça, quoi. J'ai passé une heure ici. Oh, et après c'est l'émorose blanche, et après l'émorose du machin. Mmh. J'aime bien cette danse. Ah oui, le aussi. Comment il marche sonique avec me Tout sera fini, je crois que j'irai de mon côté quelque temps. J'atteindrai jamais mon potentiel si je me repose toujours sur toi. Enfin, si tu es d'accord. <rire> tu es libre d'aller où tu veux. J'imagine que tu as juste grandi plus vite que je pensais. Tu peux dire que j'ai été plus rapide que toi pas. que je m'y habitue, mais bravo pour avoir atteint un nouveau cap, partenaire. <rire> <rire> Quelle belle amitié Une famille unie par les sentiments et non la génétique. On veut le plus cher. J'aurais voulu ne rien voir. Le futur était plus facile à accepter quand on était juste ennemis. Ok donc on aura ça plus tard, on verra ça plus tard et merci à tous pour regarder cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Sony Frontiers. Et à la prochaine fois on va chercher la dernière émeraude je pense. Oui c'est ça la dernière émeraude. Ouais voilà la prochaine fois on va chercher la dernière émeraude et ensuite la prochaine fois ce sera le boss finaux je sais pas combien mais va bah, bien. Euh... Je vais continuer ce jeu à... Un peu en retard c'est vrai mais... Euh mieux tard que jamais j'ai dire donc on va s'arrêter là merci à tous les suivis seul esprit ce sera peut-être le dernier épisode de la dernière fois Alors, toi, plutôt et à tout à la prochaine vidéo et ciao les amis ciao